Tu savais qu'il y a des voitures secrètes dans GTA V, rappelle-toi de venir à cet endroit avec Trevor et d'attendre qu'elle apparaisse. Une fois que tu l'auras volé, tu pourras profiter de toutes ces fonctionnalités. Si tu n'as jamais conduit cette voiture, tu manques quelque chose. C'est une voiture vintage vraiment cool. Nous allons vous montrer les meilleurs emplacements et voitures secrètes dans GTA V. Si vous aimez ça, donnez un like et abonnez-vous. Il y a une voiture de sport Jester avec une capacité de dérapage incroyable dans le jeu. Si vous aimez ce camion étrange, vous pouvez venir à cet endroit, il se rafraîchit souvent ici. Vous pouvez voler la mini Lamborghini d'un petit garçon, mais attention, il pourrait être en colère et vous devez vous enfuir rapidement. Vous pouvez avoir une voiture autocollante animée avec des propulseurs qui peut voler dans les airs. C'est vraiment cool, mais vous devez savoir comment utiliser ce mode. Regardez cette mini Ferrari. Vous pouvez vous asseoir et la conduire, mais je ne comprends pas comment Franklin a pu la conduire. Beaucoup de gens aiment cette voiture de sport Scramjet. Elle est non seulement rapide, mais elle peut également résister aux balles. Vous pouvez même ajouter des armes.